Depuis plusieurs années, on observe une tendance croissante des détenteurs du pouvoir économique à mobiliser les ressources du droit pour dissuader les enquêtes portant sur la façon dont ils mènent leurs affaires et soustraire ainsi à l'attention du public des informations d'intérêt général. Voilà comment Alain Garrigou, qui en fut lui-même victime en tant que président de l'Observatoire des sondages, analyse la multiplication de ces poursuites Bayon. Cette stratégie consiste pour des citoyens riches ou des entreprises à attaquer leurs critiques sur le terrain judiciaire, Rejouant la partie du pot de fer contre le pot de terre, ils tentent ainsi d'imposer à leurs adversaires des frais judiciaires démesurés. Quant à eux, ils ne risquent pas grand-chose, puisque leur fortune leur permet de perdre en justice. Ils soulignent le danger de, de s'en prendre à eux, même avec de bonnes raisons. Or, la loi dite « secret des affaires » en cours d'adoption au Parlement pourrait offrir une arme juridique supplémentaire à tous les adeptes de ces poursuites Bayon. En effet, comme souligne la pétition lancée par le collectif « Stop secret des affaires », cette loi, cette loi est en l'état euh, lourde de menace pour la liberté d'informer. Pour, pour, euh, pour comprendre comment et pourquoi cette loi constituerait une entrave à la liberté d'informer, nous recevons Olivier Petitjean, journaliste à BASTA, en charge de l'Observatoire des multinationales, et Laura Rousseau, chargée de programmes flux financiers à l'association Sherpa. Ce qu'on vous propose, euh, c'est que Olivier Petitjean euh, vous présente dans un premier temps les origines de la loi secret des affaires, puis Laura précisera euh, les amendements proposés par le collectif Stop Secret des Affaires pour euh, empêcher cette loi de, euh, fin de venir. Et Olivier finira par présenter les menaces de la liberté, euh, sur la liberté d'informer. Et bien entendu, il y aura un tour de questions euh, avec la salle auxquelles nos invités pourront bien entendu répondre. Et je vais donc laisser la parole à Olivier. Merci. Ça marche pas. Ah, ah pardon. Ah. Ah. pardon. Et bon, excusez-moi. Euh, merci beaucoup. Donc merci de l'invitation. Euh, donc effectivement, on est en une période où la loi de transposition de la directive sur le secret des affaires en France est sur le point d'être votée. Euh, Laura, en donnera plus de détails. Et c'est un peu un côté euh, inéluctable. On a cette directive européenne. On n'a pas d'autre choix que de la transposer. Donc c est, c est, on va en discuter tout à l'heure. Mais bon, je pense que c'est intéressant de, de comprendre d'où vient cette, cette loi et cette directive parce que c'est vraiment un exemple flagrant de la manière dont, euh, dont se font certaines lois en France et en Europe actuellement. Donc d'un côté, on est toujours impressionné par la capacité des lobbies à empêcher les réformes qu'ils aiment pas, par exemple l'interdiction du glyphosate. On y revient toujours, on en parle depuis des années, et puis euh, ça marche jamais, il y a toujours un truc qui bloque à la fin. Là, on a un peu euh, le côté inverse de cette puissance des lobbies, c'est leur capacité à imposer quelque chose à l'agenda législatif dont personne n'a besoin, en fait. Parce que... Dans le droit français-européen, il existait déjà de multiples formes de protection des acteurs économiques contre ce qui est visé par le secret des affaires en théorie, c'est-à-dire l'espionnage industriel, etc. Il y a, il y a des lois sur, contre l'espionnage industriel. Il y a des lois sur la préservation de la propriété intellectuelle. Dans les lois sur le droit à l'information et au, au, l'accès aux documents administratifs en France et en Europe, il y a des exceptions depuis euh, les années 70-80 sur le, le, le secret commercial. Donc le droit existait déjà pour, euh, pour protéger les entreprises des cas d'espionnage de, de industriel. Et euh, dans leur argumentaire, euh, ils ont, donc, euh, les lobbies – je vais en revenir un peu sur le, le détail de l'historique – ont poussé et ils n'ont jamais été capables de mettre en avant des exemples concrets où l'absence d'un droit sur le secret des affaires avait empêché de poursuivre un cas d'espionnage industriel. Il n'y avait aucune base dans la jurisprudence, dans l'historique substantielle, où il y avait, qui justifiait le fait qu'il y avait besoin d'une nouvelle loi. Ils disaient qu'il y avait besoin d'une nouvelle loi, mais ils ont, jamais, euh, ils ont donné quelques exemples, mais qui ont été très facilement démontés, le cas d'espionnage industriel de Michelin, etc. Et c'est vraiment une capacité frappante et vraiment euh, un peu effrayante de, de mettre quelque chose à l'agenda et de l'imposer, et de finir euh, maintenant, en juin 2018, par, euh, à ce que c'est un caractère quasi inévitable, alors qu'il n'y avait pas le besoin. Euh, — Donc revenons sur le processus. Il faut savoir que donc, cette loi sur le secret des affaires, ça vient d'une directive européenne. Mais elle a quand même, euh, il faut l'avouer, été inventée en France par des Français. Euh, en fait, ça fait euh, depuis au moins le début des années 2000 qu'il y a un petit milieu euh, qui se revendique de l'intelligence économique, euh, des, des experts économistes à mi-chemin entre les spécialistes de géopolitique, etc., qui ont une vision... Euh, de l'économie, de la compétition mondiale très très marquée, de concurrence mondiale, etc. où leur grande théorie c'est qu'il fallait protéger l'industrie française nationale contre contre les méchants américains, les méchants chinois, les méchants russes, etc., etc. Mais c'était un tout petit milieu avec cette vision du monde très marquée qui a formulé cette cette notion, qui a créé cette notion de secret des, des, des affaires et qui a, réussi, enfin qui a réussi à convaincre des députés, donc je ne sais plus exactement la date, mais ça devait être genre 2005-2006, c'est de là que date la première fois où un député a déposé un amendement dans une loi en disant « il faut protéger le secret des affaires », etc. Donc ça n'est pas passé, parce que ça n'était pas la route, une première fois. Ils ont essayé quelques années plus tard, une deuxième fois, ça n'est pas passé. Et ils ont essayé le plus récemment en France, en 2015, dans le cadre de la loi Macron, où il y avait le même député, je ne sais plus si c'était un député ou un sénateur d'ailleurs, je n'ai pas... Passer travailler mes notes, qui a proposé une série d'amendements protégeant le secret des affaires dans la loi Macron. Et vous bon, vous en souvenez peut-être, c'est la première fois où il y a eu une vraie, une vraie levée de bouclier, euh, notamment euh, du milieu des journalistes d'investigation en France, en disant non, euh, c'est une loi liberticide qui nous menace, qui menace les lanceurs d'alerte. Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, a reculé les a rencontrés dans son cabinet en reculant en disant « Oui, d'accord, j'ai compris, on, on laisse tomber l'amendement, mais euh, ne vous réjouissez pas trop vite, parce qu'en ce moment, il y a une directive qui se discute au niveau européen ». Et c'est la première fois, en fait, qu'on a appris, que la société civile a appris qu'il y avait cette directive qui se discutait au niveau européen. Parce qu'un des problèmes avec le lobbying à Bruxelles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est en fait, la Commission européenne prépare les propositions de directives, dans une, souvent dans une grande opacité, en consultant les milieux économiques, sans consulter la société civile, ni les parlementaires, ni même les gouvernements. Donc on apprend, et c'est un peu ce qui fait ce caractère d'inévitabilité, c'est qu'on apprend très tard qu'il y a ce projet de directive. Et on en est au point où on ne peut même plus questionner le fait qu'il y ait besoin d'une directive. C'est plutôt l'aménager pour ne pas que. Etc. Mais le, le pouvoir de dire qu'il faut faire une directive sur ce sujet, il est à la Commission. Et la Commission, c'est un, un organe politique qui est, quand même, qui est très pro de redevabilité démocratique directe. Donc, et en l'occurrence, c'est une ONG bruxelloise spécialisée dans le, la surveillance des lobbies qui s'appelle Corporate Europe Observatory. Vous connaissez peut-être qui a fait vraiment un travail de fond sur l'origine de cette directive et qui a montré que cette directive, ce n'était pas, pas l'idée de la Commission européenne, c'était un groupe d'entreprises qui se sont mis ensemble, avec un cabinet d'avocats d'affaires, qui ont créé une petite coalition qui s'appelait la Trade Secrets and Innovation Coalition. Et ces entreprises, il y avait beaucoup d'entreprises françaises, il y avait Alstom, il y avait Michelin, il y a des entreprises américaines et qui ont commencé à travailler la commission au corps euh, au début des années euh, 2012-2013, en disant, les rencontrant, il faudrait faire cette directive. Et ils ont réussi petit à petit à imposer ça dans l'agenda législatif. Et c'est eux qui ont formulé, en fait, ce projet de directive. Et, le, et quand c'est arrivé en 2015-2016, euh, devant les instances, euh, enfin dans le débat public et le débat politique euh, européen, c'était trop tard, parce que le jeu de force à Bruxelles fait que, bon, euh, comme j'ai dit, on ne peut pas revenir sur le le fait qu'il y ait besoin d'une directive, mais, euh, mais euh, il faut, on peut juste l'amender un peu, introduire des protections. Alors euh, on, on reviendra plus tard en conclusion euh, sur pourquoi, euh, s'il n'y avait pas un besoin réel euh, d'avoir un texte comme ça, à quoi ça correspond je pense que vraiment le, le, but, du jeu, le but du jeu pour euh, ces industriels, il a toujours été clair, c'est euh, renverser, euh, enfin c'est la phrase qu'on utilise tout le temps, mais elle est vraie, c'est euh, faire qu'on sorte que le secret soit la règle et, et euh, l'information l'exception. Alors qu'avant avant cette directive, c'était pas le cas, c'était le, le secret qui était l'exception et euh, l'information la règle. Et, euh, et je pense qu'un des facteurs, mais on va y revenir peut-être dans la discussion, qui a vraiment joué pour convaincre les politiques, c'est... Euh, c'est dans un contexte économique où euh, les pouvoirs pu publics euh, n'interviennent plus dans l'économie, où c'est le règne d'une idéologie libérale, de laisser faire, etc. Donc il y avait, en l'absence de politique industrielle euh, au niveau français, mais aussi au niveau européen, euh, vraiment les politiques avaient l'impression qu'ils faisaient quelque chose pour défendre leurs entreprises. Et, euh, c'est l'idée, ah oui, bon, on fait le secret des affaires, c'est pour protéger nos entreprises européennes et nos emplois contre les concurrents chinois, nord-américains, etc. Donc c'est vraiment, voir ça dans ce contexte, c'est une manière de dire, oui, on protège nos entreprises à bon compte. Et c'est une manière aussi pour, je pense, beaucoup d'industriels européens de... De ne pas regarder en face, bon je, là je m'étends un peu trop, <rire> je suis désolé, mais le fait que s'il y a un problème de désindustrialisation en Europe, il est aussi le fait des stratégies des industriels européens, de délocalisation, de distribution de dividendes. Et ce n'est pas la concurrence chinoise qui, qui a en l'Europe, c'est aussi les choix de, des, des dirigeants d'entreprises européens. Mais euh, ce secret des affaires, en un sens vis-à-vis -vis du politique, c'est une manière de, un peu de, de contourner, de, de cacher ce problème. J'ai un peu trop parlé déjà, donc je laisse la parole pour l'instant. Merci. Bonjour à tous. Euh, donc Laura Rousseau de l'association Sherpa. L'association Sherpa est une association de juristes qui tente de lutter contre la, enfin, les crimes économiques. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés contre cette loi parce que, comme l'a dit Olivier Petitjean tout à l'instant, cette proposition de loi crée euh, un principe, le secret, la protection du secret des affaires, et une exception, la liberté d'expression. Or, pour nous, c'est une atteinte euh, et une entrave à notre activité au quotidien, dans notre défense de l'intérêt général. Pourquoi, euh, pourquoi cette proposition de loi Alors, on l'a déjà expliqué, c'est la transposition de la directive. Euh, c'est aussi combler, c'est ce qu'on nous explique, combler un vide juridique, car il n'existe pas actuellement en France de définition légale du secret des affaires. Et l'objectif est de lutter contre, et ça c'est important, le pillage industriel et la concurrence déloyale en protégeant le savoir-faire des entreprises. Mais en aucun cas, et là est euh, le problème, euh, il est de ce, cette protection du secret des affaires ne doit sacrifier la liberté d'expression, la liberté d'informer, le droit d'alerte et euh, les droits des salariés. Or, euh, effectivement, pour protéger l'ensemble, ces libertés et ces droits, les, nos élus, on va dire M. Gauvin, qui porte cette loi, euh, donc le rapporteur euh, à l'Assemblée nationale, nous explique euh, qu'ils ont euh, des garde-fous pour protéger ses libertés et ses droits, euh, c'est-à-dire une définition extrêmement précise de ce qu'est un secret des affaires, d'une part, et les dérogations. Euh, les dérogations, justement, euh, au nom de la liberté d'expression, de la protection de l'intérêt général, euh, et, et lorsque l'on agit de bonne foi, le, le secret des affaires peut ne pas être protégé. Bien. Or, euh, nous ne sommes pas d'accord, le collectif euh, Stop Secrets des Affaires, avec cette vision euh, de, de, de, de nos élus. Et euh, je, vais, je vais commencer d'abord sur euh, la définition qui est censée être précise. Euh, pour nous, la définition est au contraire extrêmement floue. Euh, par exemple, l'article L151-1 du Code de commerce, ou en tout cas qui est proposé par cette... Enfin, par cette proposition de loi, euh, parle par exemple d'un secret protégé. Un secret protégé est un secret qui a une valeur commerciale effective ou potentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une un, qu -ce qu information qui a une valeur commerciale effective ou potentielle Pour nous, euh, cette définition est floue. Il y a une incertitude des informations internes d'entreprise qui seraient susceptibles d'être considérées comme secrets des affaires. Et ça contrevient. Et, je trouve, enfin, et nous trouvons ça flagrant au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi il appartiendra au juge au cas par cas de préciser quelles sont les informations protégées et lesquelles ne le sont pas donc ce garde-fou de la définition précise pour nous n'est pas là le la deuxième, deuxième garde-fou donc les, les dérogations le problème, et peut-être que tu y reviendras après euh, c'est euh, que en gros, la protection du il y a des exceptions à cette protection du secret des affaires. C'est l'article 151-6 du code de commerce, enfin, du peut-être peut futur code du commerce, enfin, peut-être futur article 161, enfin, bref, <rire> c'est compliqué. Et donc, euh, il y a entre autres la liberté d'expression et la protection de l'intérêt général quand on est de bonne foi. Euh, le problème ici est double, c'est-à-dire que ce système de dérogation ne permet pas de protéger les personnes qui ne sont pas mentionnées euh, dans cet article. Et ensuite, elle euh, contraint aux personnes mentionnées de devoir justifier leur qualité devant un juge. Et c'est là, euh, peut-être qu'on peut rebondir sur le problème des poursuites de Bayon. Euh, c'est-à-dire que nous, moi, nous, par exemple, ONG ou journalistes, lanceurs d'alerte, on va dénoncer, on va divulguer des euh, problèmes, des, des informations sensibles pour révéler euh, des pratiques fiscales douteuses euh, d'une entreprise, par exemple. L'entreprise pourra nous poursuivre devant les juridictions euh, civiles ou, ou, les, ou le tribunal de commerce. Mais euh, peut-être qu'on ne sera pas condamné grâce à ces dérogations, mais le simple fait d'être poursuivi va nous dissuader de faire notre travail. Et c'est, encore une fois, tout le problème des poursuites de Bayon. Euh, je ne sais pas, peut-être que tu veux en dire plus sur les poursuites de Bayon bah, Je vais en parler tout à l'heure. Ouais. Mais... D'accord, bon, je continue. Euh, donc, une réelle atteinte euh, à la liberté d'expression, euh, qui est un principe fondamental. Et, euh, et, et, et là où ça nous inquiète d'autant plus, c'est que... Euh, on, cette proposition de loi prévoit des sanctions civiles en cas de procédure dilatoire ou abusive, mais pour euh, nous, ces sanctions sont extrêmement faibles et absolument pas dissuasives. Euh, on, on prévoit une amende de 60 000 euros pour les personnes physiques ou morales euh, lorsque elles, elles vont justement utiliser euh, le secret des affaires, euh, mais de façon euh, abusive donc pas, et, et donc détournée. Euh, la, procé la procédure, pour nous faire taire. Euh, alors, au-delà des poursuites euh, Bayon, le un autre problème euh, inquiète euh, l'association Sherpa, c'est le problème de la responsabilisation des entreprises et euh, le problème euh, lié au devoir de vigilance, à la loi sur le devoir de vigilance, qui a été adoptée l'année dernière, en 2017, qui impose aux entreprises, de, aux grandes entreprises françaises, de publier un plan de vigilance pour euh, identifier leurs risques d'atteinte euh, aux, aux droits fondamentaux. Et nous craignons que, sous couvert du secret des affaires, euh, les entreprises ne jouent pas le jeu et, et finalement ce texte réduise la portée de la loi devoir de vigilance, qui a été euh, quand même euh, une belle avancée dans la protection des droits fondamentaux. Donc, beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Nous avons tenté, avec le collectif Stop Secret des Affaires, d'alerter de, à la fois les députés, les sénateurs, le gouvernement, le président de la République aussi, en leur proposant de restreindre le champ d'application de cette proposition de loi au seul euh, champ concurrentiel, pour en revenir, bah, on va dire, à l'objectif premier euh, de... De, bah, de, de la protection du secret d'affaires, c'est-à-dire éviter le pillage, le, le pillage industriel et euh, la concurrence déloyale des entre, enfin, entre entreprises. Mais nous n'avons pas été écoutés. Euh, nous avions proposé d'abord de nombreux amendements. Ils ont été déposés par des, les, les, des groupes de l'opposition, euh, la gauche démocrate et républicaine, la France insoumise, la Nouvelle-Gauche, euh, mais ces amendements, au final, n'ont pas été adoptés et nous nous retrouvons avec une proposition de loi qui nous paraît liberticide, en ce qu'encore une fois, elle euh, pose en principe euh, cette protection du secret des affaires et en exception, euh, la liberté d'expression et la liberté d'information. Je finis simplement euh, sur euh, enfin, le fait que on a réussi à avoir 550 000, plus de 550 000 signatures. On a fait une pétition avec le collectif Stop Secrets des Affaires. Malgré tout, nous n'avons pas été écoutés. Et c'est aussi assez inquiétant. Merci. Euh... Donc voilà, je vais enchaîner pour conclure un peu pour euh, plus sur les implications. Euh les implications potentielles de cette loi dont on a déjà touché un mot. Donc il faut bien comprendre qu'on est un peu dans une situation où la mobilisation, elle est très portée par les journalistes parce qu'ils ont un pouvoir médiatique de fait, en tant que journalistes. Donc on voit beaucoup les Lucet, Fadri, Fabrice Harfi, etc. Et les gens d'informer n'est pas un délit. Mais c'est quand même une loi qui, potentiellement, concerne tout le monde. Et sans doute, au premier chef, les salariés des entreprises. Euh, et parce qu'on est vraiment dans un contexte euh, où non seulement, et j'y reviendrai, euh, les entreprises euh, tentent de verrouiller l'information euh, qui se filtre à l'extérieur euh, sur, euh, sur leurs agissements via les journalistes ou les ONG, mais aussi contrôlent de plus en plus l'information au sein même de l'entreprise, donc à travers des clauses de confidentialité, de concurrence et euh, par, euh, qui empêche être, euh, la, la mobilité, les libertés des salariés, et encore plus euh, les libertés syndicales, parce que les, les représentants syndicaux au sein de l'entreprise sont de plus en plus soumis à des, à des contraintes de confidentialité. Par exemple, on parle beaucoup avec la loi Pacte de faire venir plus de salariés, de syndicalistes dans les conseils d'administration des entreprises, mais bon, de fait, ça ne sert à rien, parce que déjà, les conseils d'administration n'ont pas beaucoup de pouvoir, les salariés seront minoritaires, en plus, euh, tout ce qu'ils apprendront dans les conseils d'administration, ils auront le droit de rien dire. Donc c'est un peu... Euh, de la poudre aux yeux dans le cadre des, des projets de loi que un des projets de loi que nous prépare le gouvernement et, euh, et mais ce que ce qu'enseigne aussi l'expérience le, des poursuites de Bayon c'est que ça peut aussi euh, cibler des simples citoyens des blogueurs nous euh, donc à Bastamag euh, on a été poursuivi on a eu l'honneur douteux d'être poursuivi par Vincent Bolloré comme beaucoup de journalistes donc c'est pas vraiment un honneur et en même temps euh, que nous ils ont pu ils ont poursuivi euh, donc euh, Re 89 qui avait repris notre article dans leur veille mais aussi euh, des, des blogueurs qui avaient euh, qui avait un, un petit site euh, qui avait été visité par sept personnes au total, euh, est-il ressorti lors du procès et, le, le, et la, la personne, euh, voilà, elle s'est retrouvée poursuivie pendant plusieurs années. Parce qu'en fait, euh, le, on parle de poursuites de Bayon, donc euh, c'est... Je reviendrai un peu sur les, les fondements légaux dans une seconde, mais c'est euh, des procès qui... Euh, qui du, enfin, c une, en fait, l'essence de ce secret des affaires et des poursuites de Bayon, c'est la menace c'est euh, on va vous mettre, même si vous n'êtes pas condamné à la fin, euh, on va vous mettre sous un procès, c'est des procédures qui durent 3-4 ans. Donc. Nous, on a un journal, on a un petit média associatif, mais bon, on est, on est quand même une, une, une relativement solide, mais on n'est pas médiapart, mais on est relativement solide. Et un blogueur euh, en Mayenne ou en, dans la Sarthe, ou je ne sais plus d'où il venait. Qui se retrouve poursuivi par une grande entreprise comme Bolloré pendant quatre ans et qui doit payer ses frais d'avocat et qui n'est pas sûr de, de, les, de pouvoir les, les récupérer à la fin s'il y a pour, poursuite abusive, c'est quand même un truc beaucoup plus intimidant. Donc ça cible pas seulement les journalistes, mais ça cible aussi tous les gens partout qui, qui pourraient relayer leurs informations et ça cible les gens qui pourraient, un riverain d'une entreprise qui pourrait parler de, des conséquences d'une usine à côté de chez lui et sortir des documents. Ça peut cibler tout un chacun. Tout euh, donc, pardon, je, je me perds un peu dans, dans, le, dans le fil de mon exposé. Donc, pour revenir aux procédures Bayon, donc effectivement, on constate une, une multiplication des procédures intentées par les entreprises. Euh, il y en a de plus en plus. Ça vise surtout les journées, c'est les ONG, mais pas que, comme je viens de le dire. Euh, le droit et, traditionnellement, ça passait par le droit de la diffamation, et, donc euh, avec une un, un, un procédure assez encadrée qui fait que dans bien des cas, le droit de la diffamation est de plus en plus avec Bolloré, on l'a vu dans les récentes décisions, et à chaque fois, il y a eu relax des accusés, parce que ça ne tenait pas la route, et le, la 17 e chambre qui traite les affaires de diffamation, à force de voir des plaintes de Bolloré, ils commencent à avoir déjà vu ça, et ils ne le prennent plus trop au sérieux. Donc ce qu'on voit, et c'est effectivement dans ce cadre que s'inscrit un peu le secret des affaires, c'est les entreprises qui essayent de trouver d'autres biais pour poursuivre, pour poursuivre des ONG ou des journalistes, donc ça peut être atteinte à la présomption d'innocence, vous avez vu la Sherpa, dénigrement... Euh, harcèlement, euh, donc, euh, et puis l'autre tendance qu'on voit, c'est de cibler de plus en plus les individus. Donc là, la plainte de Vinci contre Sherpa, suite à une plainte de Sherpa euh, pour euh, des faits de, de travail forcé sur les chantiers au Qatar, de migrants euh, sur les chantiers au Qatar. Ils ont ciblé euh, non seulement Sherpa, mais ils ont ciblé euh, la salariée de Sherpa qui avait porté la plainte, etc. etc. Donc, Il y a eu six procédures. Voilà, en demandant 100 000 euros, 200 000 euros. Donc euh, bon. Déjà, pour une petite association, c'est beaucoup. Mais imaginez, pour une salariée d'association, euh, je peux vous assurer qu'elle ne gagne pas 100 000 euros par mois. Euh, et par exemple, Bolloré, la, donc Nicolas Vescovacci avait, voulait publier un livre sur lui qui est finalement paru. Mais Bolloré euh, fait une plainte pour harcèlement. Où il lui a demandé aussi 800 000 euros pour, euh, pour empêcher que son livre soit publié. Donc c'est vraiment... Et ça, ça vient des États-Unis en partie, où on voit des, des plaintes de plus en plus fortes, avec des sommes de plus en plus importantes. Et Bolloré, euh, à nouveau, euh, dans un... il y a tellement de procès qu'on s'y perd, mais il a fait un autre procès qui vient d'être jugé pour partie contre France Télévisions, et un journaliste qui s'appelle Tristan Vallex, pour un documentaire sur ses activités en Afrique. Et donc il a demandé 450 000 euros en diffamation d'un côté, et il a demandé plusieurs millions d'euros au tribunal de commerce euh, en demandant à France Télévisions pour concurrence déloyale, en disant que France Télévisions avait publié ce documentaire parce qu'ils voulaient faire concurrence à Canal+, et c'était leur concurrent, etc. Et et c'est une des craintes qu'on a avec le secret des affaires, c'est que autant, comme je disais, les tribunaux chargés de gérer la diffamation, ils connaissent, il y a un droit bien encadré, ils connaissent, ils se laissent pas facilement avoir. Autant si on va de plus en plus vers les tribunaux de commerce, comme vous l'aurez la fait, c'est un risque parce que ces tribunaux, ils seront beaucoup plus favorables aux entreprises et ils jugeront sur des critères économiques, sur des, et pas sur les critères d'intérêt général, etc. Donc pour terminer cette intervention, effectivement, je pense que cette histoire de secret des affaires s'inscrit dans un contexte où il y a vraiment une bataille autour de l'information sur les entreprises et de la transparence. Et là, on a parlé des mauvais côtés, donc les poursuites de Bayon, le secret des affaires. On pourrait parler aussi évidemment de la concentration des médias, du fait que des milliardaires comme Bernard Arnault ou Vincent Bolloré décident de couper les pubs dans le monde quand il y a un reportage qui ne leur plaît pas, etc. Donc, mais c'est aussi... Il faut voir le côté positif des choses quand même. C'est aussi le reflet de, de journalistes et d'une société civile euh, qui pose beaucoup plus de questions, euh, qui euh, interroge beaucoup plus ce que font les entreprises, qui euh, révèle des scandales d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale. Tous les, ans, euh, tous les ans, il y a des nouveaux scandales mondiaux et en France. Et euh, c'est vraiment a, une bataille, cette information. Et là, on est vraiment dans une, une tendance où justement les entreprises essayent de, de reprendre le contrôle en créant une sorte de, de joker. En fait, le secret des affaires, fondamentalement, c'est un joker pour les entreprises. cest dire là, je ne veux pas publier d'informations, secret des affaires. Là, je ne veux pas oublier à cette régulation, secret des affaires. C'est une manière de dire... Euh, c'est une porte échappatoire qu'ils pourront invoquer à, à tout bout de champ. Et euh, effectivement, ça a été mentionné sur le devoir de vigilance. Donc il y a des nouvelles règles où les entreprises sont censées... Euh, expliquer comment elles font en sorte pour éviter des, des, des abus environnementaux ou de droits humains sur leur chaîne d'approvisionnement dans leur filière, comme la catastrophe du Rana Plaza on a en Bangladesh en 2013 où on a retrouvé des étiquettes de champs et carrefour. Et là, elles pourront, voilà, c'est une menace en disant, bon, bah, elles diront le moins possible, comme elles le font actuellement, pour justement parce que c'est secret des affaires, où elles voudront... Euh, pas parler trop de leurs dépenses de lobbying. Pareil, il y a une nouvelle loi qui a été récemment adoptée où elle doivent fubler leurs dépenses et leurs activités de lobbying. Elles vous dire, Ah non, mais on ne veut pas trop en parler, secret des affaires ». Et vraiment, le cœur du sujet, ça reste la fiscalité. Et parce qu'on a un exemple en ce moment même, justement, du risque de secret des affaires, c'est euh, le reporting euh, financier pays par pays. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une revendication qui était, euh, pareillement, portée par la société civile, euh, européenne, en disant pour lutter efficacement contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, il faut ce qu'on appelle le reporting pays par pays public. Ça veut dire que chaque, chaque multinationale, au lieu de pouvoir transférer des fonds tranquillement entre ses filiales à Jersey, aux, aux Pays-Bas ou en Suisse, devra publier combien d'argent elle a dans chacune de ses, la liste de toutes ses filiales partout, combien d'argent elle a, combien d'employés combien de bénéfices, combien d'impôts elle paye Donc on pourra dire « Ah oui, la Société Générale, elle a telle filiale, où il y a zéro employé, ils ont 50 millions d'euros de bénéfices, comment ça se fait que... ?» Et ça, c'est avec la crise financière mondiale, etc., quand même le souhait de certains États de récupérer quand des rentrées fiscales, c'est quelque chose qui a progressé ces dernières années. Très lentement, mais ça a quand même progressé, c'est ce que je disais. Il ne faut pas voir le côté seulement négatif, on, a, on arrive à voir quelque chose, et ça finit par arriver finalement quand même d'une directive européenne, qui qu doit prévoir le reporting pays par pays. Il est en train d'être finalisé en ce moment même. Et patatras, qu'est-ce qu'il y a dans cette directive Il y a, ah ben, si ça atteint au secret des affaires, les entreprises ne seront pas obligées de, de publier ces informations. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est un joker qu peut, qui va pouvoir être invoqué. Et c'est potentiellement très dangereux, parce que ça, ça pourrait concerner n'importe quelle régulation environnementale, sociale, fiscale. C'est vraiment... Enfin, et je pense que c'est le but du jeu à la base c'est de, de créer ce contrepoids. Il y en a d'autres, il y a les accords de commerce, c'est pareil, ça crée un, un joker en disant bah, « il y a cet accord de commerce, euh, investissement, donc on ne veut pas respecter cette régulation, machin ». Mais ça fait partie de cette entreprise délibérée, mais c'est vraiment ça le, le danger fondamental du secret des affaires. Voilà. Tu peux ajouter quelque chose, là Je n'ai pas grand-chose à ajouter, simplement, encore une fois, il aurait suffi pour concilier les intérêts... Économique des entreprises et la liberté d'informer, d'être informé de la société civile, de chapeauter, encore une fois, cette proposition de loi par une précision du champ d'application au champ concurrentiel. Et parce que c'est une directive, la France avait, le législateur français avait, a une marge, pardon, de manœuvre. Pour le faire. C'est tout. Ouais. Et ils ont toujours refusé de le faire, que ce soit au niveau européen, au niveau français. Et ça, c'est symptomatique du but de cette, de cette directive. Ils ont toujours refusé de le faire. Parce que le but de cette directive, c'était précisément qu'il n'y ait pas cette limitation.